Salut à tous, c'est Laurent pour un nouvel épisode. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment désactiver le Wi-Fi de votre box orange. Cela va vous permettre d'éviter les ondes Wi-Fi la nuit pour peut-être un meilleur sommeil, mais aussi régler le problème de vos enfants qui surfent sur Internet à des heures très tardives. vais lancer un navigateur internet ici je vais lancer par exemple le navigateur microsoft edge Et ça n'a aucune importance donc là je vais venir dans la barre d'adresse hein, vous avez www.google.fr là je clique dessus je vais taper l'adresse suivante 192.168.1.1 ah. Et je valide par la touche Entrée. Donc là, j'arrive dans l'administrateur de la Lightbox. Derrière votre Lightbox euh, que vous avez, vous avez un petit mot de passe. Il va falloir saisir ce mot de passe qui va vous permettre d'arriver dans la console d'administration de votre Lightbox. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe, on va cliquer sur « Connexion ». Donc là, on arrive sur le tableau d'administration. Là, je vais venir sur « Wifi activé ». Donc, je clique dessus. Ensuite, on va venir sur « Planificateur Wifi ». Donc là, on va venir sur personnaliser. Alors, vous pouvez avoir hein, tout ce qui est mis par défaut. Hein, donc, écho. Hein, donc, il va vous laisser le, le Wi-Fi le matin entre 7h et, et, et 9h. Et ensuite, il va le désactiver. Et il va vous le réactiver à partir de 17h jusqu'à 22h. Autrement, semaine. Hein, donc... Euh, euh, désactiver de 0h à 17h hein. autrement les vacances hein, euh, entre 13h et 22h et nous hein, on va aller dans personnaliser donc le lundi à partir euh, moi je vais désactiver le wifi hein, entre 0h et 7h euh, hein. donc je désactive hein, le voilà, et je vais faire pareil pour tous les jours de la semaine. Donc là, vous voyez, moi j'ai désactivé entre 0h et 7h euh, du matin, mais hein, si vous voulez désactiver euh, un petit peu plus tôt, hein, il faudra par exemple, à partir de 22h, par exemple l'exemple hein, je vais vous désactiver entre 21 euh, 22 heures ici hop voilà hein, le lundi à ce moment là je vais faire enregistrer voilà et donc là hein, vous avez le planificateur un hein, wifi annonce hein, si je viens dessus Donc là, j'oublie pas d'activer le planificateur. Activer le planificateur et je viens sur enregistrer. Donc, ici, il faut bien vérifier que le planificateur Wi-Fi est bien sur on. Cette courte vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao